Comment rendre vos offres irrésistibles et magnétiques pour qu'elles attirent et qu'elles retiennent l'attention de vos meilleurs clients qui soient ravis d'investir de l'argent dans votre entreprise, dans le business du haut de gamme C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une différence fondamentale qu'il existe entre une offre et une offre irrésistible et magnétique pour que vous puissiez l'appliquer aujourd'hui dans votre entreprise. Parce que si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous êtes dans le business du service, de la prestation de service, si vous êtes même dans la consultance, vous êtes peut-être thérapeute, bref vous avez quelque chose qui fait la différence dans la vie des gens et vous prestez pour le moment prestation en échange d'argent, vous allez vous rendre compte qu'en passant de l'offre traditionnelle à l'offre magnétique et irrésistible, vous pourrez non seulement augmenter vos tarifs par 5, par 10, même au-delà, mais vous pourrez apporter beaucoup plus de valeur à vos clients et ils vous diront beaucoup plus de merci. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs stratégies et conseils. Et D'ailleurs, les prochains sont déjà enregistrés. Je vais les publier dans les prochains jours. Si vous voulez n'en rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire très rapidement. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Voilà. Et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si aujourd'hui vous êtes en affaires dans le business de la transformation dans le conseil dans la prestation de service si vous êtes dans le consulting par exemple et que vous voulez attirer beaucoup plus de clients et leur donner envie de venir chez vous vous dire oui beaucoup plus rapidement sans même résistance dans le monde du haut de gamme c'est à dire si vous avez des propositions et des offres qui vont de 3000 à 5000 à 25 mille euros et même au delà vous allez vous rendre compte dans cette vidéo qu'il y a une vraie particularité à pouvoir appliquer parce que si vous êtes aujourd'hui dans le cas où vous rencontrez des clients et qu'il y a des résistances vous vous dites mais comment faire pour que mes offres soient plus irrésistibles Comment faire pour attirer les clients et qu'ils me disent oui Et vous observez autour de vous que certains de vos confrères attirent énormément de clients. Lorsqu'ils proposent une offre, les gens vous leur disent oui. Et puis, vous rendez chez d'autres, malheureusement, quand les autres proposent ces offres, les gens disent non, je vais réfléchir, je vais comparer, je vais voir s'il n'y a pas moins cher, si ce pas mieux. Comment faire en sorte de passer au-delà de toute comparaison possible. Comment faire pour se démarquer et changer justement cette attitude et cette action de, du futur client qui viendra finalement chez vous pour valider vos bons de commande C'est ce que je voudrais vous partager dans ce concept très puissant, qui vous aidera à passer de l'offre traditionnelle à l'offre magnétique et irrésistible. Tout d'abord, avant de vous parler de cette offre magnétique et irrésistible, laissez-moi vous parler d'une offre. Qu'est-ce qu'une offre Une offre, on peut le caractériser par différents paramètres, mais je ne vais pas rentrer dans l'aspect trop technique et trop détaillé des choses dans cette courte vidéo. Je vais simplement vous dire qu'un produit ou un service peut être considéré comme une offre. Parce qu'on me dit, souvent, c'est quoi une offre, Zico Ben oui, un produit, ou un service peut être considéré comme une offre. Imaginez si vous êtes restaurateur et vous dites moi je propose tel type de plat, le plat X c'est mon offre principale, c'est mon produit, il y a un menu mais c'est cette offre-là que je mets en avant, j'ai une offre. Si vous êtes par exemple freelancer, vous dites par exemple vous êtes dans le design, vous dites moi je suis graphiste et je fais ceci pour mes clients, je fais un site internet ou vous dites je, je refais le design de votre site internet. Où vous êtes par exemple dans la vente et vous dites moi je vends tel type de produit simple. Une offre présentée telle qu'elle n'est ni irrésistible, ni même magnétique. Pourquoi Parce que tout le monde peut proposer la même. Il y a, si vous prenez 100 graphistes, tous peuvent vous proposer un design pour votre site internet. Si vous, propose, vous proposez 100 webmasters, ils peuvent vous proposer un développement, réparer votre site internet. Si vous rencontrez 100 restaurateurs, ils peuvent vous dire bah oui, nous aussi on fait ce plat spécifiquement. Donc, vous comprenez, l'offre normale, celle que 80% voire plus des entrepreneurs aujourd'hui proposent, c'est une offre. Une offre, c'est tout simplement un produit ou un service. Maintenant, voilà l'offre irrésistible. C'est quoi une offre irrésistible et magnétique Comment est-ce qu'on définit ça La différence d'une offre irrésistible et magnétique, ce n'est pas quelque chose que tout le monde propose. Ce n'est pas un produit ou un service, c'est un système de transformation qui crée un résultat. C'est en réalité un véhicule qui permet aux gens d'atteindre un certain résultat donné et il a une particularité. Il a une particularité, donc il a été créé, donc c'est un modèle un peu unique qui est présenté que seul vous avez le secret de pouvoir proposer à vos clients. Et je vous donne le même exemple. Si je vous dis par exemple le restaurateur, je vous propose un plat, le plat X dans mon restaurant. Tout le monde peut le faire, on peut venir chez vous, on peut aller chez n'importe quel restaurateur. Et si dans le même cadre du restaurateur, je vous dis, moi je vous propose chez moi ce plat. X, mais c'est pas le plat X. Je lui donne un autre nom et je lui dis, en réalité, c'est le même plat ici que mange systématiquement tel champion avant de remporter toutes ses courses. La dernière, c'était celle-ci, celle-ci, celle ça. Et c'est ce qui dit. Voici un témoignage, un échange qui fait que cette, cette, ce plat lui donne autant d'énergie, autant de vitalité. En tout cas, est à la base même un des ingrédients qu'il relève dans ses ingrédients de réussite pour gagner cette course. Ensuite, je vous dis, ce, ce plat, ce plat s'appelle comme ceci et il vous permettra de faire ceci. Donc vous voyez, je pars d'un exemple tout simple, tout bête, mais là, quand je vous présente ceci, il n'y a pas 100 restaurateurs différents qui peuvent vous proposer celui-ci. Pourquoi Parce que j'ai une recette, j'ai une méthodologie, j'ai un système, quelque chose qui a permis à d'autres personnes de réaliser telle ou telle chose, tel type de résultat désiré par mon futur client. Et je vous le présente en lui donnant un nom particulier, une mécanique particulière, et je lui présente en lui disant voici ce que ça peut aussi faire pour vous. Donc, vous voyez que le plat habituel, si même je le proposais peut-être à 30 ou 50 euros l'offre de base, le plat, on pourrait dire oui, mais c'est trop cher. En revanche, si je vous propose ça, c'est le même plat. Imaginez, vous êtes vous aussi dans cette idée d'être comme ce champion. Peut-être qu'au niveau de la forme, de l'énergie, c'est quelque chose qui vous inspire. Et si je vous propose ce même plat avec un service plus, c'est-à-dire peut-être dans une belle soirée, dans un bon cadre, avec une belle musique, belle mélodie, belle ambiance, avec un service plus comme je le dis, là, je pourrais vous le proposer à 500, à 1000 euros, peu importe. Ce n'est plus quelque chose de basique, traditionnel, mais c'est vraiment une offre magnétique et irrésistible. C'est ce qui fait la différence. Parce que l'offre, tout le monde peut la proposer et l'offre magnétique, là, vous êtes le seul à pouvoir la mettre en avant de cette manière-là puisque vous l'avez concoctée en faisant l'association de différents euh, ingrédients. Et vous constaterez par vous-même que la plupart des prestataires de services aujourd'hui se limitent uniquement à parler au mieux de leur offre en disant voilà ce que je peux faire, euh, voilà ce qu'on fait sur notre site internet et le proposent même sur leur site internet en notant même les tarifs. Qu'y a-t-il d'intéressant On a juste envie de comparer et peut-être même de trouver le moins cher. En revanche, si vous rencontrez quelqu'un qui sait comment faire une offre magnétique et irrésistible, il fait la grande différence. Alors, qu'est-ce que vous faites vous dans votre business aujourd'hui pour faire cette différence, pour marquer cette différence, à appliquer dans votre entreprise ce principe d'offre magnétique et irrésistible pour faire la différence et surtout et particulièrement dans le business du haut de gamme. Voilà le partage que je voulais faire avec vous, cette grande différence entre une offre qui pourrait être un produit ou un service tel quel que tout le monde peut faire, que tout le monde peut proposer, qu'on peut apprendre, qu'on peut étudier en disant « je suis dans telle profession » et voilà ce que je propose et puis de l'autre côté quelque chose qui est particulier où il y a un assemblage avec quelque chose d'unique, de particulier, de spécial, un système de transformation qui est en réalité le fruit de vos expériences pratiques, de vos expériences de vie, des connexions que vous avez fa savez faire avec différents éléments, tout ça au service des résultats que vous apportez à vos clients. Si vous savez comme ça aller chercher des ressources différentes, les mettre au service de votre système de transformation, vous savez l'expliquer à votre client de la meilleure façon, il n'y a plus de comparaison possible. Vous êtes l'unique entreprise la seule qui peut faire la différence pour vos meilleurs clients et vous deviendrez le super héros de vos meilleurs clients. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous créons nos offres magnétiques et irrésistibles et surtout comment nous parvenons à transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme avec un système de transformation en cinq grands piliers, eh bien, j'ai une invitation à vous faire pour un atelier digital au cours duquel vous allez pouvoir découvrir notre système complet qui nous permet de développer des business à 7 chiffres et pour nos clients entrepreneurs passionnés de liberté dans nos entreprises de conseil également de la transformation. L'invitation est sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou tout est en bas ici dans la description. Et vous pourrez également télécharger la pyramide de croissance à 7 chiffres pour les business à 7 chiffres ainsi que le parcours de transformation à Alec qui est le parcours que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer de zéro à son premier million et en de pouvoir le reproduire année après année. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, c'est au bas de cette vidéo, ça prend une demi-seconde. Ensuite, vous avez le bouton rouge s'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez dessus ici et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout quelles sont les idées qui vous ont été inspirées que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Posez-moi également une question au bas de cette vidéo, j'aurai probablement l'occasion d'y répondre, soit ici en bas ou je tournerai peut-être même une vidéo Rien que pour répondre à votre question. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.